La confiance devrait rendre les gens autonomes. La confiance ne devrait pas limiter les gens. Ces choses vont créer des attentes qu'aucun être humain ne peut satisfaire. N'allez pas vers ce genre de confiance de collier de chien. La confiance devrait être une façon de libérer les gens, n'est-ce pas Namaskaram Sadhguru. C'est par rapport à la confiance. Imaginons qu'une personne trahisse notre confiance à plusieurs reprises. Comment peut-on lui refaire confiance Si vous êtes stupide, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous devez comprendre que la confiance ne veut pas dire que quelqu'un doit se comporter comme vous attendez qu'il se comporte. Confiance veut dire que peu importe ce qu'ils font, c'est OK pour vous. Si vous en êtes arrivé là, Autrement, n'utilisez pas un très grand mot comme confiance. Confiance veut dire qu'ils doivent faire ce que vous attendez d'eux. C'est une sorte d'emprisonnement, votre confiance. La confiance devrait émanciper les gens. La confiance ne devrait pas limiter les gens, n'est-ce pas Donc votre idée de la confiance, c'est de les tenir de la façon dont vous voulez qu'ils soient. Voyez, la confiance, la trahison, ceci, cela, punir, n'entrez pas dans toutes ces bêtises. Utilisez juste votre bon sens. Voyez, c'est la plus grosse erreur qu'ils ont faite. Ils vous ont toujours dit d'être bon. Une fois que vous êtes bon, vous avez toutes ces attentes envers tout le monde. Voyez, tout d'abord, ils vous ont dit que Dieu est bon, Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est tant de choses. Laissez tomber ce que les autres vous ont dit. Disons que vous ne savez rien de ces bêtises de qui que ce soit. Vous prêtez attention à la création. Vous regardez une fleur attentivement. Une chose que vous pouvez voir, c'est que quoi qui ait créé ceci, c'est d'une extrême intelligence, n'est-ce pas Oui ou non Pas nécessairement quelque chose d'aussi agréable qu'une fleur. Vous prêtez attention à une fourmi qui rampe la façon dont elle est faite. Une intelligence incroyable ou non Oui ou non Mais personne ne vous a dit « Dieu est intelligence ». S'il vous avait dit « Dieu est intelligence », on aurait eu un monde bien plus sensé. Donc, ne rentrez pas dans toutes ces histoires de confiance. Gérez votre vie et vos relations de façon sensée, parce que ces choses vont créer des attentes qu'aucun être humain ne peut satisfaire. Et simplement, des conflits vont avoir lieu, des conflits sans fin vont avoir lieu. Confiance veut dire, je fais confiance à quelqu'un veut dire, peu importe ce qu'ils font, je leur fais confiance. Non, je leur fais confiance, veut dire qu'ils ne doivent faire que ce que j'attends d'eux. Ce n'est pas de la confiance, c'est un léger emprisonnement, vous savez. En, oh. ce n'est pas encore arrivé en Inde peut-être, mais partout ailleurs, ils ont ils ont des colliers pour les chiens, des colliers électroniques, plus de laisse. Et le chien sera juste là et il ne va jamais dépasser la limite, parce que s'il dépasse cette limite, il va y avoir un choc. Ok En Amérique, c'est devenu très commun. Il ne court que dans votre jardin, et il ne va courir nulle part ailleurs. Pas de grillage, pas de laisse. Mais le chien ne peut pas s'enfuir parce que s'il met une patte en dehors, pourquoi vous faites ses têtes Ça s'appelle Lakshmanareka en Inde. Si vous la dépassez, il va y avoir des problèmes. Donc c'est de ça qu'elle parle au nom de la confiance. Si vous la dépassez, il va y avoir des problèmes. N'allez pas vers ce genre de confiance de collier de chien. Si vous faites réellement confiance à quelqu'un, peu importe ce qu'ils font, ils le font peut-être selon leur propre compréhension de la vie. Tout le monde travaille en fonction de son intelligence et de sa compréhension, n'est-ce pas Oui. En ce moment, c'est probablement tout ce dont ils sont capables. Si vous pouvez les faire évoluer vers un autre endroit, c'est fantastique. Si vous ne pouvez pas, alors vous devez voir quoi faire. Mais n'introduisez pas un mot tel que confiance. La confiance ne devrait pas devenir une façon de capturer les gens. La confiance devrait être une façon de libérer les gens, n'est-ce pas